السلام عليكم مرحبا بكم في حلقه جديده داخل المقطع اليوم سوف لكم واحدة سيارة رياضية ميغان رياضيه سياره رياضيه سياره رياضيه سياره رياضيه سياره رياضيه سياره رياضيه سياره رياضيه سياره c'est un Donc, euh, je avec le RS. Alors, euh, je, euh, oui, je C'est mm. une bonne évolution. Quand prof, euh, une traction avant, dit de léger. C'est une 2015. Phase 3 de 2015. Euh, les options, je nous euh, alors la Mégane, euh, Normalement, la Mégane RS fait un châssis sport ou un châssis cup. Mm -hmm. Châssis cup euh, qui connaît plus de euh, circuits. Ah. Donc, elle dit que c'est un châssis cup. C'est à les 19 pouces. Qui connaît châssis cup, le connaît le sport ou le cup, c'est que les freins qui connaît les étriers mm -hmm. les brembo rouges. Le châssis sport qui connaît le gris, L'autre option, on fait à les bacs et Ça a ah. fait les C'est des récaros cuir. C'est normalement euh, en tissu. Et euh, j'ai trouve tu vois l'option. Fait le temps à vitrer. Ah, c'est la première fois que je fais le mécane. Moi qui travaille, je juste panoramique. Donc, les marrières d'ailleurs. On se voit que c'est pour dire le mécane. On a l'air blanc, on a l'air blanc. On a un diffuseur qui connaît oui. le mécane. Ah oui, c'est vrai, il y a de la Pour l'échappement central, ouais. toutes les RS, oui, oui. bien sûr. les points positifs je ouais. là euh, Alors, les points posit... le point principal est ouais, le châssis. Le mm -hmm. châssis très efficace, les virages, les courbes, les La RS. Mm -hmm. Et euh, autre chose, la technologie C'est-à-dire les options, tu peux tout personnaliser. Ah bien les valves l'échappement mode sport mode race donc c'est très les exactement un bouton tu ouvres les valves brichis tabou sketch mm -hmm. les autres euh, options à fait de le style c'est que tu gères la sensibilité de la pédale flexion mm. tu cinq modes la pédale ce qui est très oh, intéressant les points négatifs Point négatif euh, la visibilité arrière je un la Les sont un peu petites. Il y a même C'est très sportif. Le dernier point négatif, c'est la suspension pour un usage C'est normal. Déjà 19 pouces, ça une cassée. haute vitesse, de il n'y a pas de problème, avec ma haute vitesse, la la stabilité. Consommation Consommation en ville, c'est mixte. Je me suis réveillé, je me suis me un peu je suis prix me je suis me فافا من شحاجة حاجه زعما نقيه من 13 14 حتى 18 19 على حسب لاني لاني كيلوميتراج وليزوبسيون سورتو ليزوبسيون فاديل لا كان 2 oui. Combien de chevaux C'est 2 litres turbo. C'est le moteur qui est 3RS, donc il est un turbo. Mm -hmm. Donc d'abord il développe 265 chevaux, c'est de la version, mm -hmm. Et 360 Nm. Pour le moteur, de y a 250 chevaux Oui. Euh, des 250, 265, 265 chevaux. Changement, de il fait la face avant, le modèle donc la phase 2. Oui. Euh, alors, le euh, Renault, le logo, le CBR. Euh, je vais prendre tous les modèles de la génération pour montrer le long de personnes. Les optiques. دونك الحلقه ديالنا وصلت للنهايه ديالها تنشكروا جاب السياره ديالو دونك اللي ورانا نقع... فيها الناس على